La baie des Anges, la French Riviera, les touristes du monde entier se pressent pour venir à Nice, vous l'avez deviné. Nice à la là c'est quand même la cinquième ville de France, elle est connue pour sa lumière, sa mer bleu azur, sa célèbre promenade des Anglais. Mais Nice, ce n'est pas qu'une carte postale, c'est une ville qui se réinvente constamment. Et c'est ce Nice que je vais vous faire découvrir. C'est parti Ah, j'ai rendez-vous avec Zine. Ah oui, sur Zine. Zine oui. il me semble qu'elle est sur la place du Castel. Ah, super. Merci, merci. Vous en prie. Zine, c'est le nom d'artiste de Laurence Penzini. Elle est auteur, compositeur, interprète elle chante en Isarte. Tu es la passe djada, passe en robe à capeau. L'aria sente l'omimosa, tout d'aille flou d'apertouti. Et d'avant des guilles pour l'hiver, au carré de propre béo. Aïe des guilles, mi ferma, perla nuage, m place à djala ni. Oh <rire> Benvenguit Benvenguit, ça veut dire bonjour Ça veut dire bienvenue Bonjour Zine, je te trouve là sur la plage, oui. à Nice, en train de chanter en nice C'est ton métier Oui, c'est j'écris des chansons, c'est vrai, oui. Voilà, j'écris des chansons, je les chante et je travaille en Nice soit aussi avec les, les enfants, des spectacles pour les enfants, des contes. Pourquoi ben, pourquoi J'allais dire que ça remonte quand même à mon histoire de naissance. Parce que, étant née à Tanger, où il y avait plusieurs langues autour de moi, l'arabe, le français, l'espagnol, ben l'anglais. Oui, c'est très cosmopolite. Euh, je suis quand même d'origine niçoise, mais par la Corse et le Piémont. Donc euh, voilà, comme Et c'est vrai que du coup, je m'intéresse. Bon, j'allais pas dire que si j'avais été en Alsace, ça aurait été l'alsacien, mais. En fait, c'est un principe pour moi de, quand j'arrive quelque part, de, de m'intéresser à ce qui se passe. Donc, euh, je trouve que de chanter en histoire, c'est une formidable ouverture en fait sur le monde. C'est pas du tout quelque chose... Euh... En ah plus, oui. c'est la langue des troubadours. Donc, ça date de, depuis le Moyen-Âge. Quand même, l'occitan avait remplacé le latin. Donc, c'est une langue profondément littéraire et bon, la devise, c'est ça qui, moi, me fait monter au ciel, C'est euh, fin amour et gay sabère. Donc, l'amour pour toi et la joie d'apprendre. Je suis votre serviteur. <rire> tu as fait une, une reprise de J'aime les filles de Dutronc. Est-ce que tu peux nous la chanter Oui, alors je peux faire une petite version. Euh... Ah, changement d'accessoires. Mi plaz on l'ubaudou des Robacapeu. Mi plaz on l'ubaudou des Masséma. Mi plaz on l'ubaudou des Simiri. Mi plaz on l'ubaudou des La Vésubia. Oh. Mais qu'est-ce que c'est que ça Ah ben ça veut dire que c'est l'heure d'aller manger <rire> Mais ben, En fait c'est un anglais, un colonel je crois, qui s'appelait euh, Thomas Coventry il avait une femme qui était indépendante, qui, ba... qui se baladait, qui faisait ses trucs. Et quand c'était l'heure d'aller manger, ben il faisait sonner le, le canon. Donc c'est vrai. Alors pour moi, ce n'est pas l'heure d'aller manger, mais c'est l'heure d'aller retrouver José par là-bas au Méridien. Oui, un Ferrakhi, un belle bicyclette, on hein. voilà, est ravis, tout Voilà, c'est ça. Voilà, je vous laisse traduire. Vite, merci, vite, merci. merci, merci oui, la Merci beaucoup. merci à toi. Hein. Je te laisse continuer à chanter, ça va t'inspirer la mère. Ah merci. Ciao. Oh là, là, là. Bina de l'échou, et vieille toujours. et vous avoir fait découvrir une autre facette de Nice, moins connue, mais tout aussi passionnante. En tout cas, n'hésitez pas à venir profiter des charmes incroyables de cette ville, à la fois populaire et élégante. A très vite pour de nouvelles découvertes. Salut